Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Debug TV. Hello tout le monde. En compagnie d'Adrien. Um, et le sujet de la journée, c'est de vous parler d'un site super utile, le site Can I Use. Yes. Avant de vous montrer le site, um, Can I Use um, Quand on travaille dans le web, on... On est tout le temps confronté à des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont implémentées et qui, en théorie, nous facilitent la vie. Donc, euh, on a envie de les connaître et de les utiliser. Euh, tu peux nous donner un exemple, Adrien Oui, pour, pour donner l'exemple, mais euh, juste pour dire d'abord ces nouvelles fonctionnalités CSS, d'où vient-il euh, il y, a, il y a toute la procédure du, du, de l'Illuminati qui décide quelles seront les nouvelles fonctionnalités mais surtout c'est les navigateurs qui commencent à les implémenter dans les navigateurs et quand il a une mise à jour de Google Chrome ou une mise à jour de Safari il y a ces nouvelles fonctionnalités qui sont activées dans cette, dans cette version de, de Safari et les questions c'est euh, moi je peux bien avoir les dernières versions de Chrome sur mon ordinateur et puis j'essaye quelque chose, ça marche très bien mais euh, est-ce que le public cible qui va utiliser euh, mon site web pourrait aussi euh, bénéficier de cette fonctionnalité ou est-ce que mon site web sera cassé euh, quand je le publie Et donc l'utilité de Can I Use euh, Un exemple récent que j'ai découvert que j'ai bien aimé, euh, c'est le aspect ratio dans CSS qui permet de fixer un bloc euh, d'un rapport largeur hauteur fixe. C'est magnifique, mais est-ce qu'on peut l'utiliser dans la production donc j'ouvre le site. est-ce euh... que tu veux montrer la le... ah. voilà, voilà CanIUse.com. Can mm -hmm. donc... En général, il suffit de taper can I use et puis le nom de la fonction et puis c'est le premier résultat Google. Mais sinon, on peut taper CanIUse.com. Alors, ce qu'on aimerait savoir donc, c'est si aspect-ratio ouais. aspect est ah, géré voilà. par les par les navigateurs de nos utilisateurs. Donc voilà un aperçu visuel. Euh, mm -hmm. On a une liste ici de différents navigateurs Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer. On voit que mm -hmm. il est dans le rouge car ce navigateur n'est plus maintenu depuis, euh, depuis 2013. Euh, Chrome sur Android, donc ici les navigateurs mobiles, Safari sur mm -hmm. iOS, Samsung, Opera Mini, Opera Mobile. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de rouge. On voit, ah oui, toutes ces versions de Chrome euh, qui ne supportent pas. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs rouges dans la, dans la colonne de, de, vers la gauche. Mais ça, c'est les versions, versions 4, 8, 7, 88. Euh, donc on voit que donc Chrome, là, avec le euh, qui c'était euh, introduit à partir de 2021. Et ce qui est étonnant, enfin, ce qui est très utile avec, euh, avec le, le site Can-I-Use, c'est de cliquer sur le bouton Usage Relative pour savoir qui a téléchargé ce navigateur. Ah, puis là, on voit, il y a beaucoup plus de verres. Donc ça, c'est le, le, selon le, leurs estimations, euh, les, les, les taux de, ces, de, de, ce, de cette version du navigateur qui est installée euh, chez les gens. Donc euh, le aspect ratio, on a euh, 91% euh, du, enfin, du, du population mondiale qui peut visiter un site qui utilise l'aspect ratio. Donc voilà l'utilisation, voilà. voilà le la fonction principale du, du can I Use. Ça vous montre. Est-ce que ce ce feature, est-ce que cette fonctionnalité HTML ou CSS est encore expérimental ou est-ce que c'est prêt à être mis en production, comme on dit Donc, utilisé sur un vrai site avec des, avec des effets de bord minimes. Donc, en rouge, on peut imaginer que c'est le pourcentage de visiteurs de votre site qui n'auront qui pas accès à cette euh, amélioration. Mm -hmm. hum, souvent, ici, on a des notes ou des observations sur des, des implémentations partielles ou des bugs auxquels il faut faire attention. Hum, mm -hmm. En ce cas-là, pour euh, aspect ratio, il n'y a pas grand-chose. Probablement que c'est une fonctionnalité assez simple. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre Je... exemple Alors, déjà, deux questions. Euh, on a dans, cette, euh, dans cet exemple d'aspect ratio, on a le taux global de 91,16% euh, du monde. Est-ce que, Manuel, tu as un, un seuil plus ou moins comme ça, que toi, tu dis au pif, euh, ça me convient euh... Alors c'est j'ai pas de seuil euh, fi fi fixe ouais. c'est ça dépendra ouais. si c'est une fonctionnalité qui est marginale qui est juste décorative ouais. ou qui est nécessaire pour que ça fonctionne correctement. Donc si c'est nécessaire Tout pour que fait. ça fonctionne correctement, on aimerait être plus proche de 98, peut-être, ouais. ou 99. Exactement, voilà. Euh, si tu calcules aussi le nombre de visiteurs du site par mois, tu sauras si euh, les 2%, c'est deux personnes ou c'est 200 000 personnes. Ouais. Ouais. Et si on revient sur Current Aligned comme affichage, euh, moi, c'est un souci. Par exemple, euh, je fais parfois des sites dans le domaine bancaire euh, et je connais qui sont ses clientes. Ils ont malheureusement encore Explorer. Uh, version 11 uh, donc uh, ces clients là si je les connais très précisément je sais qu'ils ne pourraient pas visiter le site uh, après si c'est grand public c'est clair mais si on est au contraire en uh, un public cible ah oui uh, je connais mes clients uh, je vise uh, mon site portfolio et puis c'est les, les studios de production ils ont tous les derniers ordinateurs tout flambant neuf avec les derniers navigateurs dessus uh, ça marchera probablement par exemple, en connaissance. Un autre qui j'aimais bien, c'était la le, notation des couleurs avec huit euh, chiffres. Donc, euh, on peut taper hashtag R -R -G -G -B -B -A -A. Ben Voilà, il y est. Donc, ça nous permet d'écrire de des couleurs euh, euh, en huit chiffres plutôt qu'en six, en donnant aussi l'opacité. Vachement utile. Et puis là, on voit aussi euh, plus ou moins une... Un, On voit même plus de rouge que dans la cas précédente, mais en fait, le taux global, elle est à 96%. Mmh. Et donc, si je vais dans le usage relatif, je vois que les petites barres rouges, elles sont petites. Hein. Mmh. Mmh. Et bon. dans Chrome, c'était disponible <rire> déjà en 2017. Donc 2017 dans Chrome, 2016 dans Firefox, 2016 en Safari, 2020 dans Edge donc là on voit que ça a pris 4 ans de plus pour que ça arrive dans dans Edge que dans les premiers navigateurs qui l'ont implémenté il euh, mm -hmm. les ressources donc ça, ça vous donne un lien vers la spécification ce qui va être vraiment très technique mais vous aurez l'explication euh, officielle de ce que c'est et ici un, un site de test qui vous permet de, de vérifier comment ça fonctionne je vais mm -hmm. un petit coup d'œil. Voilà, donc ici, tu peux m'expliquer comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire Ah, euh, donc il y, y a 4 ou 8 valeurs. Donc si tu prends le div color, donc là il y a ton souris et l'autre, on, on peut faire le, le plus court. Oui, c'est ça. Euh, FFF6. Mmh. Donc FFF, c'est le rouge, vert, bleu. Donc euh, tu peux faire F0F, par exemple, pour faire magenta f 0 voilà et puis le dernier chiffre c'est l'opacité qui va de 0 à f donc si tu mets f0 f1 il est enfin voilà f il sera opaque et puis 0 sera entièrement transparent, transparent. Okay. et puis euh, 2 3 ce sera vraiment très peu si tu fais 2 par exemple voilà mmh. et puis si tu fais 9 voilà voilà, et puis F. Et, puis, et ensuite, c'est A, B, C, D. Jusqu'à F, oui. Mm -hmm. jusqu ouais. en, comme... voilà. en fait, c'est un peu comme le RGBA, sauf qu'on peut l'exprimer ouais. maintenant dans ce ouais, petit petit code petit... avec le hashtag devant, donc en hexadécimal. Exactement, oui. Et un petit peu plus raccourci qu'à écrire parenthèse, virgule, machin de trucs. Voilà. Euh... Donc là, on, on, on parle de qu'est-ce qu'on fait quand on découvre en, en nouvelles euh, fonctionnalités CSS. Euh, ces nouvelles fonctionnalités CSS, euh, moi je les découvre euh, sur certains newsletters ou certains comptes Twitter que je suive comme euh, dev2 euh, ou quand je regarde euh, des, des tutoriels ou que je regarde dans un site web que quelqu'un a fait qui est un peu plus expérimental, parfois je tombe sur une fonctionnalité ou un quelque chose quand je regarde un code source et je dis Ah, c'est quoi euh, Ou même parfois des élèves qui, qui trouvent une solution et puis que je n'ai jamais vu et puis je dois me documenter. Euh, Manu, est-ce que tu, tu as des, des, des sources, des choses que tu as vues, des sites intéressantes pour trouver des nouvelles fonctionnalités CSS Eh bien. Euh... Donc, la, la question, c'est co comment est-ce qu'on trouve ces nouvelles fonctionnalités Parce que si Adrien euh, vous les donne, c'est bien. Mais une fois qu'on n'est plus dans l'école, il n'y a plus Adrien. Donc, euh, comment est-ce est qu'on les découvre Et donc, effectivement, tu c'est ce qu'on appelle la veille la veille technologique. Hein. Donc, ça veut dire on lit de temps en temps certains sites web, on s'abonne à certains comptes sur les réseaux. Donc, actuellement, c'est encore Twitter, ouais. mais... Twitter est en train d'être détruit, je crois. Donc, euh, les sources seront peut-être euh, différentes. Donc, euh, un des sites euh, de référence, c'est Smashing Magazine, euh, qui est un site web, une newsletter et aussi des, des conférences et même des workshops euh, qui, sont, euh, qui sont très sympas. Donc, là, on a cherché Smashing Magazine, nouvelle fonctionnalité euh, 2022. Et hop, on, trouve sur un on tombe sur un article qui nous résume qui nous donne un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées au cours de cette année. Les Container Queries, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un peu comme des Media Queries, mais qui, elles vont affecter certains éléments de la page seulement. Mm -hmm. On a des ressources. Donc ici, des, des liens vers des sites des articles qui nous expliquent qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi les utiliser. Là, pour les gens qui... Là, moi, je reconnais deux, trois personnes qui sont vraiment les personnes actuellement qui font beaucoup de... On appelle ça la vulgarisation. Ça veut dire des gens qui expliquent des choses très techniques dans des termes assez faciles à comprendre et avec des visuels. Donc Stéphanie Eklas. Euh, elle a un super site d'explication de, de A à Z, du, euh, de la mise en page et du CSS. Ahmad Shadid, un développeur euh, basé en Palestine, qui est une des personnes qui, euh, qui produisent des super articles avec des exemples visuels très bien faits, qui permettent de comprendre les ce genre de choses. Voilà. Par exemple, il a écrit un article « Say hello to CSS Container Queries euh, ». On parle pas mal ang en, en anglais ici, hein, donc c'est des ressources qui sont anglophones. C'est la, le langage généralement utilisé par la communauté du développement, quel que soit le pays. Euh, Est-ce que tu as des ressources francophones, Adrien euh, J'envoie souvent mes élèves vers euh, le, le site euh, euh, MDN qui a pas mal d'articles de, de, de, qui sont traduits. Euh, sinon, si vraiment l'anglais pose un problème, il y a toujours le, le module Google Translate dans, dans, dans les navigateurs qui permet d'avoir une, euh, une traduction rapide, euh, je sais pas, Manuel, si tu as le plugin activé sur ton Chrome. Euh, moi, je l'utilise aussi, juste comme ça, parfois, quand je, je navigue des sites dans les langues que je ne comprends pas, euh, mais qui permet de rapidement appuyer sur une touche et puis avoir euh, au moins une traduction, peut-être pas parfaite, mais utile. Oui. Ouais. Sinon, en français, Alza Création, c'est un des sites, euh, des, un des blogs qui, depuis euh, des dizaines d'années, parle ouais. des, des ouais. nouvelles technologies du web. Donc, c'est le, le site de Raphaël Guettaire, de son agence, qui... Euh, a écrit quelques bouquins qui expliquent notamment grid layout, etc. Mm -hmm. Ah super. Mais je vois qu'ils n'ont pas fait d'article dédié au CSS de, de 2022. Ouais. N'empêche, c'est un, un moyen de suivre l'actualité. Et ensuite, ouais. une fois qu'on qu qu lit à un site, on, on va être pointé vers d'autres ressources et on commence un peu à avoir ses points de référence. Et à construire yep. son, son système d'information. Yep. Top. Voilà. OK. Bon, on a fait nos 15 minutes, je pense. Oui. Vous connaissez maintenant Can I Use, l'utilité yep. de ce site. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'était rapide. Alors, ouais. la semaine prochaine, euh, est-ce qu'on dévoile déjà les prochains sujets Non. Gardons en... secret. Ce sera la surprise, voilà. c'est ça. Ou alors, allez lire le site de, de notre émission. Allez, à bientôt. Ciao.